Richard Martin, nous sommes avec vous aujourd'hui pour parler de culture, pour parler de Marseille, et puis pour parler peut-être de votre engagement pour les futures élections. Et Je pense qu'on va en parler parce que c'est un petit peu normal. Il y a quelque chose que moi, j il ne m'a pas plu et que vous, je sais, que ne vous a pas plu au début. Quand vous vous êtes présenté comme quelqu'un s'occupant sur la liste de Bruno Gilles de la culture, tout de suite on a crié, il y a eu des gens qui ont crié des choses abominables parce qu'on ne vous connaît pas. Ben, ils ont crié à, à, à, la tra à la trahison parce que les gens savent que je suis euh, euh, depuis toujours un homme de gauche avec euh, des convictions inébranlables. Et à à ceux-là qui s'inquiètent, je veux les rassurer, rien de ces convictions-là ne sont ébranlées. Richard Martin est toujours le même. Depuis 50 ans, je me bats pour l'intérêt général et je continuerai à le faire. Euh, seulement après 50 ans euh, de, de, de combat et de misère où il m'a fallu pour euh, survivre seulement faire trois grèves de la faim, je me rends compte que peut-être il est préférable euh, plutôt que d'aboyer avec des slogans, euh, de rentrer dans la machine pour euh, de l'intérieur euh, surveiller ce qu'il se passe et soutenir mes camarades saltimbanques qui sont en permanence humiliés. Alors Bruno Gilles, ce n'est pas un hasard, parce que c'est vrai qu'il a une bonne réputation, déjà dans le 4-5 où il a été maire pendant pas mal d'années, et puis dans tout Marseille, où moi je sais que je le connais aussi, donc je peux prendre parti pris aussi, c'est un homme politique qui avait l'estampille LR jusqu'à présent, qui maintenant ne l'a plus. C'est une liste citoyenne et ouverte à tous, puisque les écologistes le soutiennent. Il y a beaucoup de mouvements qui le soutiennent. Donc moi, je voudrais dire que Bruno Gilles, c'est un homme de parole et un homme de cœur. Il n'a jamais parlé, et en même temps, il est droit. Écoutez, c'est la réputation qu'il a. Mmh. Et euh, comme vous, un certain nombre de mes amis qui habitent dans ce secteur-là, et qui dépendent de, de sa mairie, euh, n'ont cessé de me rapporter euh, le respect qu'il porte à, à, à cet homme euh, comme maire de secteur. Et je ne connaissais pas euh, Bruno Gilles, euh, euh, non. Je, le connaissais, je le connaissais très peu, et il y a peut-être euh, quel quelques mois... Que je, le, que je le connais mieux, puisqu'il s'est rapproché du, du, du théâtre il y a six ou sept mois. Euh, et nous avons eu une grande, une grande conversation où il m'a exprimé le respect et l'intérêt qu'il portait à mon, à mon aventure, à l'aventure du Tourski et, et à cette décision d'installer dans le quartier le plus misérable d'Europe une aventure théâtrale internationale et ouverte à tous. Et Donc, unique. Euh, et unique, oui, bien sûr. Donc euh, euh, ça fait partie des rares politiques qui euh, ont, ont compris la mission que je m'étais donnée. Donc je, la, je, je salue cette compréhension. – euh, il, il a, a... suivi vous, toutes vos aventures, vos grèves de la peine. Est-ce qu'il y a eu des mots euh... ?– euh, mmh. Certainement, ça mais le toucher, je ne si savais pas, chercher, bien sûr, voilà. bien sûr, mais bah, mmh. parler de ça, et quand euh, Lisette Nardussi euh, est venue me dire qu'il y avait cette opportunité, sans que je change quoi que ce soit de oui, mes voilà, convictions, de ma tête, de rentrer sur sa liste qui est une liste radicale de, radicale de gauche, euh, alors qu'elle-même, pour garder sa mairie, a dû s'allier avec des gens qui l'ont tra trahi aussi. Qui trahi aussi. Euh, indigne, je crois politique indigne euh, comme celle de de, de Godin qui n'est pas un homme d'honneur et donc euh, que je dénoncerai maintenant mm. quoi qu'il quoi qu'il arrive car ce qu'il m'avait assuré faire pour la grève de la faim et je l'ai arrêté euh, en faisant euh, oui pour lui, la dernière, là, la, la, dernière acteur, voilà. la dernière la dernière mm. grève de la faim mm. vous imaginez qu'il a fallu que je fasse trois grèves de la faim pour pouvoir servir cette mission c'est absolument surréaliste. Donc ça explique aussi ma volonté euh, de me mêler de ce que je regarde et de ce qui nous regarde et, et faire en sorte euh, de l'intérieur, de, de, de protéger les, les, les artistes trop souvent. Oui, humiliés. que, ce, que vous êtes ce qui vous est arrivé à vous n'arrive pas aux autres. Voilà, C'est voilà, voilà. pour ça que vous prenez Alors, le poids. on ce... peut dire que vous avez réussi maintenant. Mais, non, Presque. on, on réussit non, mais pas, mais dans réussit pas. Professionnellement. Dans cette dernière ligne droite, euh, je crois qu'il est plus utile pour moi d'essayer de faire avancer la machine en allant surveiller à l'intérieur euh, les, les, les mauvais coups qui se, qui, qui se préparent. Euh, donc, euh, et si les planètes sont alignées et que euh, par chance euh, ou par ferveur, euh, tout d'un coup, euh, la population décide que euh, ce soit Bruno Gilles, qui prennent les rênes de cette ville et que l'on me confie la culture. Je peux vous garantir que l'ambiance de cette ville va changer et que cette fraternité qui s'émiette, on va la faire rayonner non seulement sur Marseille mais sur tout le bassin méditerranéen car c'est sa vocation d'être le, le, le, le phare depuis 2600 ans de ces cultures croisées et cette richesse extraordinaire, ces trésors enfouis et que l'on étouffe, alors qu'il faut qu'il soit partagé, offert, échangé. Alors, je mettrai toute mon énergie et toute ma force pour que Marseille, Tu sais pas... Euh, la la, la, la pyramide du Louvre que je veux faire, mais je veux faire refleurir ici une fraternité euh, malheureusement effacée par trop d'individualité, trop de cynisme qui essaie de passer pour de l'intelligence, cet entre-soi qui a fait tant de temps et tant de mal à, à cette ville et à d'autres villes. Oui. Je veux dire que voilà, et ma foi, qui m'a offert cette opportunité Lise Nardussi Bruno Gilles ils ont une audace que je salue ici et je les respecte pour ça, car l'ouverture c'est eux qui l'ont fait. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est les individus, c'est pas les slogans, parce que aboyer, engueulant pendant des dizaines, des dizaines d'années avec la meute et ne rien mordre et me rendre compte que euh, ben, les gens de ma famille entre guillemets euh, intellectuelle ont, ont tué ma famille intellectuelle. Donc euh, je veux dire à un moment donné. La lucidité, hein, qui est le vestiaire de l'intelligence, euh, ben, finit par euh, vous donner la direction de l'essentiel. Et moi, pour moi, maintenant, la direction de l'essentiel, c'est de mettre le pied dans la porte et euh, de surveiller euh, toutes les traîtrises et, et, les, et, les, et, les, et les sottises qui se préparent. Je suis sûr qu'avec, en plus... C'est l'intérêt général et cet intérêt général, quand les gens auront compris qu'il il sert mieux l'intérêt particulier et ils nous rejoindront. Et ensemble, on fera rayonner, rayonner cette, cette fraternité qui est, qui est ce, ce, ce bain de jouvence que nous réclamons tous. Quoi. De toute façon, la culture, ça a toujours été une source de rassemblement. Mais oui, mais... C'est qui, qui disait... Une vie, une vie sans culture est une erreur. Voilà. Comment, comment faire autrement que se connecter à la mémoire de l'intelligence des autres Si vous coupez ça, vous, vous, vous, vous, vous, vous coupez tous les liens d'humanité que, euh, que le génie humain a pu faire avancer depuis le début des temps. Donc... Je veux dire, sauf que, bon c'est vrai, que les politiques qui se succèdent depuis trop longtemps n'ont pas pris en compte la nécessité de se pencher en priorité sur ce développement culturel populaire, je veux dire, dans le sens noble du terme, le meilleur, le, le meilleur pour tous. Ça reste, ça reste dans la tête des gens un luxe improductif, une frivolité négligeable. Eh bien non, c'est l'essentiel, c'est fondamental et il faut qu'on raccorde euh, tout, tous les citoyens à la mémoire du génie des hommes. Il faut fabriquer euh, des maisons où on peut euh, voir le futur de cette fraternité et aussi... Toutes les abominations que les hommes ont pu euh, ont pu faire euh, au, cours, au cours des siècles et qu'on voit maintenant, qu'on balance, qu'on amène les les enfants euh, vi, vi, visiter tout ce qui a été fait par les humains, les hommes rient et, et, et les choses magnifiques que les poètes ont, ont pu nous offrir. Et Richard Martin aux au commandes, s'est redonné la dignité euh, aux artistes. Ben, pour moi, c'est fondamental. — Avec votre hein. équipe, parce que ah, vous ça, êtes pas seul. — Ça, je supporte mmh. pas. Mmh. Je supporte pas que quand un comédien commence son métier et qu'il dit « Moi, je suis comédien », on lui dit « Oui, mais à part ça, qu'est-ce que vous faites mmh. ?» C'est dans la tête des gens. De la même façon que quand euh, un, un politique vous a fait une promesse, on vous dit « Oui, oh, ça n'engage que ceux qui les écoutent. Si ça n'engage que ceux qui les écoutent, n'allez plus voter mmh. !» Mais c'est absolument ahurissant. Pourquoi on continue Et je vous garantis que si moi, en rentrant là-dedans, je me rends compte qu'il est absolument impossible de faire quoi que ce soit... Je sortirai, et je le dirai, et j'irai me promener avec un panneau en disant euh, « n'allez plus voter », quoi. Donc, non, j'ai l'espoir, je suis sûr qu'avec une vraie conviction, et pas simplement la volonté d'avoir une place ou d'impressionner je sais pas qui... Non, pour vous, c'est simplement continuer ce que vous avez fait jusqu'à présent, parce que vous avez fait Mais sortir si des artistes, veux... de la rue même, on peut dire, d'autres pays. Vous avez fait aussi euh, des choses qui euh, ont remonté la culture d'un quartier, parce qu'il faut dire que votre théâtre, quand même, n'a jamais failli au niveau public. Donc le public vous suit régulièrement même euh, s'il y a des hauts et des bas. Non, non, mais, mais, mais c'est voilà. en permanence, ce théâtre est... est en permanence plein, mmh. il est fréquenté, mmh. il y a 70 000 personnes par, par, par, par saison qui fréquentent, euh, qui, qui fréquentent cette, cette maison pour les universitaires populaires, pour les expositions, pour les rencontres entre les associations, pour les spectacles multiples, pour les, pour les festivals, mais toutes ces choses qu'il a fa fallu tenir, tenir, tenir contre les institutions... Maintenant, il faut faire avec. Voilà, écoutez, voilà, maintenant, maintenant, je verrai, parce qu'il y a une telle hypocrisie qu'on ne sait même pas qui essaye de vous descendre. Et maintenant, moi, je les verrai les yeux dans les yeux, dans les yeux ça ne sera plus la même chose. Voilà, et vous pourrez voilà. dire ce que vous pensez, moi, vais, vraiment, que vous n'avez jamais eu de langue de bois. Oui, je demande aux, aux citoyens de se persuader que la tête de Martin n'a pas bougé et que si vraiment euh, il souhaite qu'on fasse, par contre, bouger les, bouger les lignes dans cette ville et rendre de l'honneur aux politiques et rendre de la dignité et arrêter avec ces complicités élector électoralistes pour que euh, l'intérêt général soit toujours en premier plan, Qu'ils suivent, qu'ils suivent, et qu'on élise euh, Bruno Gilles comme maire de Marseille, et, euh, et, et moi, par conséquence, comme un, un, un adjoint à la culture, et je vous garantis que euh, l'ambiance va changer. – Et tous les citoyens seront écoutés, parce que c'est ce qui se passe depuis un an et demi qu'il a commandé sa campagne, c'est le seul. – Mais euh, voilà, ah, bah, bah, c'est ce qui est, est, est, est, ce qui est affirmé, j'ai l'impression mm. que c'est un homme neuf. Mm. C'est un homme neuf qui a pris conscience d'un certain nombre de choses et qui comprend que c'est l'individu et ses engagements qui peuvent, avec toute l'authenticité que, que, que, que ça veut dire, que, qui peuvent euh, éventuellement faire avancer la machine. Et moi, je suis partant pour ça, pour faire avancer la machine, pas pour autre chose. J'ai pas besoin, j'ai pas besoin de, j'ai pas besoin de de place. Vous savez ce que je pense du pouvoir. Et euh, je reste l'anarchiste, le libertaire que j'étais, parce que l'anarchiste, ça a des connotations bizarres. On voit des gens avec des bombes. Moi, je suis un pacifiste euh, profond. Je suis anarchiste comme Léo c'est-à-dire euh, euh, on peut euh, dire Léopéré pour les plus jeunes. Oui, euh, <rire> j'appartiens... Il y a une caste, il y a une secte. Non. non. Euh, euh, non vous je, êtes un homme de conviction je, je, je, et vous allez et toujours... Et toujours libre, de libre, je oui. cherche, on voilà. peut se tromper, mais je, je, je, je cherche ce qui est juste et ce qui sert l'intérêt général. Et l'intérêt général dans cette ville, c'est l'échange des cultures, c'est le partage, c'est la rencontre, c'est l'éducation. Il faut que les artistes pénètrent les, les institutions, qu'ils qu soient dans les écoles régulièrement. Qu'est-ce que fait cette éducation nationale s'ils n'ont pas compris que ce sont ces compagnonnages de haut vol qui permettent aux, aux, aux jeunes gens de se réveiller, de, euh, tout d'un coup, d'allumer des désirs Oui, je pense à Jaurès, oui, oui. Allumer les soleils, c'est ça pour moi. On va aller allumer des feux pour que ces jeunes gens se passionnent, s'aiment. Se... Pourquoi pas On peut, on peut s'aimer, les humains peuvent s'aimer. Voilà, moi j'y suis persuadé que c'est possible. Et donc, tant que, euh, que j'ai cette conviction, et ça fait depuis 1968 que je, que je porte cette, con, cette conviction, si en 50 ans, je n'ai pas été ébranlé dans ces convictions... C'est que euh, j'aurais eu le, le, le, le temps de, réf de, de, de, de réfléchir euh, sur, sur ma condition d'humain. Donc non, non, je suis neuf dans cette... Euh, je suis, et vraiment, c'est pour ça que je suis, je suis désolé quand mes amis qui me connaissent depuis si longtemps se posent des questions sans venir me les, sans venir me les poser directement. directement oui. euh, ben, écoutez, c'est au pied du mur qu'on voit le maçon quand euh, j'aurai réussi ou pas à, à faire euh, ce qui me semble important pour, euh, pour tous. Et il y a là des choses à faire, là, j'imagine, rien que, rien que ce, ce, ce, ce quartier-là. D'ailleurs, même si je ne suis pas adjoint à la culture, il suffit que je mette le pied là-dedans, si rien que ce quartier, qui est le quartier repéré comme le plus misérable d'Europe, et depuis que je suis, depuis que je suis là... Il faut le transformer en quartier des poètes et que les gens de toute l'Europe viennent et de la Méditerranée, parce que pour moi, la Méditerranée, c'est essentiel. Quand je pense que j'ai entendu euh, dire par, par des gens qui sont supposés partager les mêmes convictions que moi qu'il ne fallait pas travailler avec la Méditerranée, je suis sidéré, abasourdi et je comprends qu'il ne faut, euh, faut plus faire confiance, il faut y aller et faire ce que l'on croit juste de faire. Et personne ne m'empêchera de le faire. Et là, avec euh, cette, ce, ce compagnonnage, avec euh, Bruno Gilles et Lisette Nardussi, qui savent très bien que je ne rentre pas masqué, euh, je crois qu'on peut réaliser des choses formidables pour cette Et en idée. même temps, vous l'avez dit, que vous soyez élu ou pas, en tout cas, moi je sais que tous les lundis, vous avez réuni, réuni pas mal d'artistes de, divers, euh, de diverses opinions, de diverses formes culturelles, et... Vous êtes en train de travailler sur un projet qui, justement, euh, se fera euh, coûte que coûte, même s'il faut du temps, si vous n'êtes pas élu. Mais en tout cas, c'est un projet où tous les artistes sont tous pris, euh, justement... Euh, dans, le, dans le dans le mécanisme de la fraternité et de le, et de faire ensemble. Mais quoi. ils sont concernés mmh. au, pre, au premier chef et toutes les disciplines. Mmh. Quand je pense à la qualité des des, des, des des artistes que nous avons dans cette ville et qui sont ignorés, je pense des je parle des, des, des peintres que l'on a que l'on a oublié, euh, les, les, les les danseurs, les comédiens. Les saltimbanques de tous horizons, de toutes disciplines, Mais malheur à ceux qui moquent l'art. Il faut maintenant, à un moment donné, que, que, que, que cette parole de, de, du, du, du poète résonne. Euh, euh, « L'art, l'art, seul ferment de nos, de, de nos résurrections », ce sont ceux-là qui doivent, ambassadeurs de, de, de la paix, de la fraternité, euh, rayonner euh, par, partout où les feux doivent s'allumer il faut qu'ils rentrent dans les écoles, il faut qu'ils rentrent dans les hôpitaux. Il, faut... il y a déjà des gens qui font des choses formidables, mais on les ignore. Ce sont ceux-là qu'il faut porter. Est pas... qu est Ce n'est qui... pas... pas la peine de créer du béton supplémentaire, confortant ces actions de, de, de gens qui se battent tous les jours simplement pour prouver qu'ils qu'ils ont un art à servir et, oui, et d'artistes sont à Marseille mais, euh. mais je vois bien mais j'ai euh, un, un garçon un mosaïste formidable qui vient qui, qui a fait la barque la barque oui, qui est devant le Tourski. Il est même impossible de faire bouger cette barque parce que personne ne veut prendre un camion pour la, pour, pour la sortir. Et qu'on voit euh, ce, ce, cette œuvre, cette œuvre d'art est, est abîmée, est cassée parce qu'il y a des... Y a des, des des individus irresponsables qui, pour récupérer euh, 3 kg de, de, de cuivre, cassent la barre pour prendre, pour prendre l'hélice. C'est l'image de cette là Mais moi, je ne peux même pas en vouloir à ceux qui font, à ceux qui font ça. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais qu'est-ce que c'est que ça veut dire On laisse se développer des, des, des économies parallèles basées sur, sur, sur, sur la drogue et autres trucs parce que ça arrange bien bien bien bien du monde. Il faut aller chercher qui se sert de ça. Voilà. Et oui, oui, oui, mais il ne faut pas, il faut pas, il faut pas, pas avoir plus. peur de ça. Il faut, <rire> non, non, il, non, il faut avoir du courage. Voilà, je ne je savais pas même qu'il fallait tant de courage, ne serait-ce que pour s'approcher de cette machine. Il faut du courage, il faut accepter de se faire insulter par des gens qui ne comprennent pas ce que vous faites. Vous voyez, c'est le caniveau. On voit, là, effectivement, je me rends compte que là, pour, pour qu'on on, on sorte de cet état de fait, il faudrait que des, des, des espaces de culture s'ouvrent partout, des universités. Tous les théâtres devraient avoir un rayon d'université populaire. Et ça devrait être une vocation pour tous les gens qui connaissent quelque chose ou des bribes de venir les partager avec ceux qui n'ont pas eu la chance de ce cursus-là. On peut ne pas être allé à l'université et euh, faire de sa vie une université permanente. Mmh. C'est ça. Et ben, mais ça, c'est simple. c'est ça. Mais quand vous parlez de ça, on vous prend pour un, prend pour un fou. Alors que c'est ça, la réalité. La folie, c'est cette bêtise qui gonfle et cette barbarie qui s'y attache. Donc... Et, et, et, Aujourd'hui, la situation est, est tellement pénible qu'il faut donner absolument le coup de talon nécessaire pour sortir de cette boue. Et sortir de cette boue, ben, il y a que la culture, la fraternité, le partage, la, euh, la le dialogue, la tolérance, la tolérance, la tolérance. La premier, oui. mais la tolérance, mais mais, mais, mais, attends, mmh. mais la démocratie, c'est ce débat formidable, la démocratie, c'est ce qui fait que de... De la discussion jaillit, jaillit la lumière, ou que les pistes et les sentiers, les sentiers poétiques s'ouvrent. Voilà, mais. Apprenons aux enfants d'ouvrir les, les, les, les bouquins des poètes. Oui. Ne pas pour... faire de la politique politicienne. Ben ça, <rire> Mais bon, on ne sait même pas ce que c'est. Mais oui. les gens ne savent même pas non. ce qui voilà. se passe. Ils ne savent même incroyable. pas, il y a des choses qui sont instituées. Voilà. On décide qu'à euh, euh, euh, partir du moment où un mec est dans la machine, il a... moi, la même parole, la même parole que j'ai depuis 50 ans à l'extérieur, si je l'ai à l'intérieur, elle sera entendue d'une autre manière. Mm -hmm. Elle, sera, elle deviendra respectée parce que tout d'un coup, je suis label, labellisé. Mais c'est absurde, c'est absurde. Je veux dire, rencontrons les hommes, discutons avec eux, voyons ce qu'ils ont dans la tête, euh, cherchons, cher, cher, cherchons les, les, les points de, de, de connexion qui peuvent ensemble nous faire avancer, et même les, les points de discorde qui nous, qui nous permettent de nous élever plus, nous élever plus haut. Mais c'est basique. Mais, oui, mais pourquoi, mais, mais, mais, mais pourquoi faut-il expliquer ça Mais je vois bien, mais, mais même les. les ils, moi, ça fait 50 ans que j'ai ce, ce théâtre. Je peux compter sur les doigts de la main les politiques qui l'ont euh, fréquenté au moins une fois. Euh, je dire, et ceux qui, euh, qui, qui, qui ne vont dans les, dans, dans les espaces culturels que pour, parade, que pour parader pour bien faire bien semblant voilà, de l'entre-soi ou les énarques de service qui sont parachutés, soi-disant, pour nous donner les, les béquilles intellectuelles mm. qu'il nous faudrait pour avancer. Mais qu'est-ce que ça veut dire Mais qu'est-ce que ça veut dire Non, voilà. Alors, je, le dis, je le dis avec passion. Oui, mais, mais c'est ça, euh, c'est que Richard Martin, non. vous êtes un homme de passion, donc là... Vous allez vous battre pour justement que les saltimbanques, les artistes, comme vous vous dites les saltimbanques, oui. c'est vrai que... Les artistes, les, je, je vais oublier un moment les, le mot saltimbanque parce que tout d'un coup ça a une connotation oui. péjorative. Je parle des artistes. Oui. Je, je, voilà, je parle, artistes parle des, des artistes. Mais le parce qu'en parlant des artistes, je parle des citoyens, je parle voilà. du peuple. Les artistes ne, ne, ne, ne sont que les ambassadeurs du génie des hommes. Mm. Et ils font passer ce... Sont des passerelles, mais ils sont euh, euh, et c'est pour ça que je regrette. Qu on ils font ne... partie de la vie des gens. Mais, mais, mais, <rire> oui, mais la plupart du temps ils le, ils le savent oui. pas. Si tout d'un coup les artistes arrêter leur travail, ce euh, serait d'une désespérance absolue. On ne s'en rendrait, rendrait pas compte. Oui, qui rend mais heureux euh... Les artistes. Euh... <rire> c'est vrai, vous voyez mais... une toile, vous voyez un, un, chanteur, vous entendez un chanteur, vous voyez un film, vous voyez une pièce de théâtre, ça rend heureux, les gens sortent de là, ils sont heureux. Donc c'est ça aussi, la, la vie ensemble, c'est d'être heureux. Mais parce qu'ils travaillent sur l'humain, voilà. et que l'humain, on l'a mis, mis de côté. Là, maintenant, les gens ne se demandent plus qu'une chose, est-ce que ça vaut le coup, c'est OUT On s'en fout, ça vaut le coup, c'est OUT est-ce que ça vaut le coup, COUP, Oui, est-ce que ça vaut le coup Est-ce que ça vaut le coup de passer un moment ensemble et comment comment ça se chiffre ça Qui le chiffre Moi je dis ces moments-là ils sont inchiffrables. Yeah, no. Qu'est-ce que vous voulez maintenant? S'il y a des, des imbéciles qui sont capables de faire passer le message que pour euh, avoir euh, l'impression d'avoir réussi sa vie, il faut une, une, la montre. une, une, une montre de marque dont je, don, voilà, don, je, don, je ne donnerai, <rire> donnerai même pas tellement, c'est ridicule. Sortir de ces fictions sociales. Alors c'est ça l'anarchie. Sortir des fictions sociales. Eh ben appelons ça l'anarchie. Oui, non, c'est la vérité. Voilà, dire la vérité. Sortir, sort, sortir les citoyens du mensonge. Ah, ah, et, et d'ailleurs. Parce que finalement, le citoyen devient comme ça aussi après. Mais bien force. sûr, mais ils sont complices. Mais de la même façon que je le vois ouais. même au moment ouais. des élections, je veux dire, ce, ce, ce, ce, cet électoralisme-là, c'est une, une complicité terrible entre. Euh, entre ceux qui, qui veulent euh, conserver le conserver leur mandat et les autres. et c'est là ça veut Sortez dire qu'on peut, peut, peut tout tout promettre ouais. mais c'est après on attaque le politique le on attaque le politique on attaque le politique mais on attaque le politique mais c'est nous qui les rendons comme ça c'est une complicité au départ si on leur mettait pas des marchés mais oui si tu me donnes ça je te fais ça si je vais voter pour toi si tu ve fais... attends je vois ça mais c'est c'est ahurissant alors, arrêtons de taper sur les politiques si nous continuons à avoir euh, nous-mêmes nous cette attitude vis-à-vis d'eux. Mais vous vous rendez compte ce que ça veut dire Moi, je reste sur un principe. Vous savez, Jaurès, c'est mon frangin, et quoi qu'il arrive, je marche avec lui. Quand euh, Jean Jaurès dit que tout être humain a droit à l'entière croissance, et qu'il a le droit d'exiger de l'humanité d'être secondé par son effort, je pense qu'on a posé la base de tout. Voilà. Oui, l'être humain a droit à l'entière croissance. Arrêtons de le prendre pour un imbécile, et quand il ne sait pas, il faut lui offrir la parole qui est la porte de secours. Et ça, c'est à ceux qui ont la conscience de ça, de, de, de le faire, il ne faut pas tricher, mais la plupart du temps, euh, ça fait partie du pouvoir, ceux qui savent des choses les retiennent, parce que évidemment, euh, quand on sait, euh, on peut agir, on sait comment manipuler. Non, non. si tu sais, tu dois partager, partage ce que tu sais, là je rends hommage aussi à Roland Gory, euh, qui vient pour les universités populaires ici avec tous ses amis intellectuels, pour nous pour nous parler des choses que l'on ignore et que l'on peut mieux comprendre grâce à eux en employant un, un, un vocabulaire qui soit accessible à tous et qui euh, euh, fasse très qui, qui font ils font tous très atten, très attention de pouvoir partager et ça il y, en a, il, y en a, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Il y a des gens fantastiques, fantastiques. C'est cela qu'il faut réunir. Mais voilà, c'est une, une armée de gens fantastiques comme ça, et tout change, et tout change. On va euh, dénoncer les stupidités. Ouais. Alors, Richard Martin, nous, on va être comme vous, on va y croire. Ah oui, oui, oui, oui, oui. <rire> on oui, va y oui. croire, c'est la seule solution. Nous sommes beaucoup dans ce, dans ce. Dans... On va tous dans le même sens. Parce que c'est vrai que beaucoup de personnes sur Marseille ne pensaient pas qu'il y aurait un mouvement de pensée qui pourrait justement s'élargir. Et vous êtes le bon représentant, moi, je trouve. Bah, Donc euh, voilà. Je, je l'espère, je, je en tout cas, euh, à mes amis qui n'ont pas compris euh, entre guillemets ma, ma, ma, strat ma stratégie. Je, je, je leur demande de... Continuez à me faire confiance que je ne travaille que pour la fraternité. Euh, vous n'avez jamais trahi personne, vous. Donc, oh, euh, voilà. Non, non. <rire> et contre... vous n'avez pas brigué un poste pour un autre. Non, vous n'avez je... pas changé de parti. <rire> voilà. Je suis très amusé parce qu'on m'a repré... <rire> <Et oui, On rire> représenté dans un journal avec une canapèche à pêche et une, ca... et une carotte comme si euh... j'avais besoin de, ça. Ça. Besoin de oui. quoi que ce soit pour impressionner. Euh... Vous je n'ai pas attendu. Et même sur le même sur le plan financier, parce que certains sont venus me dire qu'ils pensaient que j'avais été acheté. Vous imaginez où on en est. Et euh, est il faut savoir qu'en euh, en faisant, en faisant ça, si jamais j'ai cette, cette responsabilité-là, euh, j'arrêterai arrête, d'être employé... Par, euh, par par le Tourski, même si je ne lâcherai pas, euh, le, le c'est impossible d'ailleurs, oui. je suis tellement associé à, à ça que je ne quitterai oui. pas d'un d'un regard euh, cette, cette, cette, cette maison, mais c'est-à-dire que... Euh, je, je vais, je, vais perdre, je, vais, je, je vais perdre des moyens. Je vais perdre des moyens financiers pour me mettre au service de tous. Alors arrêtons avec ces, avec ces fadaises et ces fables euh, ahurissantes, mais j'ai jamais... Et, et, et, et ça m'a permis quand même de constater que les réseaux sociaux, ça peut être le meilleur, mais c'est aussi le pire, quoi. Et qu'il va falloir vraiment parler de tout ça, d'un cœur ouvert de tout ça, le dénoncer, le faire comprendre. Et qu'il euh, qu faut vraiment euh, récupérer un minimum de dignité avant de, avant de, de, de, de, de, de, de s'exprimer sur, sur, sur, oui, sur ces places-là. C'est un dialogue, ça. Mais oui, parce que la, c est, c est, ça reste l'école de la bêtise. Mmh. Alors que nous, nous voulons nous battre contre la bêtise. Alors On fera comme ça des commandos de fraternité. Voilà. On partira et vous garantit que cette ville qui a la chance. d'avoir pratiquement toutes les cultures du monde dans son sein. Si on arrivait à les partager, vous vous rendez compte, le, le, le trésor extraordinaire, mais c'est ça, il va, falloir, il va falloir être vigilant pour que toutes ces cultures se partagent et on fera... On l'a amorcé avec Fête de la Fraternité, mais on la fera rayonner sur toute sur sur, sur, sur, toute, sur toute la ville. Euh, et ça, je le connais le talent de ces gens. Je le connais ce talent qui n est, qui est inexploité. Mm. Voilà. Je connais aussi les désespérances de ceux-là euh, aussi qui depuis tant de temps attendent qu'une dépouille pour pouvoir récupérer quelques, quelques reste pour, pour pour continuer à survivre et oui. mais ça ben c'est tout ça il faut faire changer c'est un petit truc ça change ah, c'est un métier comme un autre être artiste ben, on, bien sûr on bien, doit être payé bien, bien, <rire> bien sûr il faut il, oui il faut rendre de la de la, digne, de la dignité à, à toutes à toutes les professions et celle-là pour moi est très précieuse parce que elle est elle est au service des humains en permanence comme d'ailleurs toutes les professions devraient l'être, mais comme elles se, elles se raccordent au génie des, au génie des hommes, je veux dire, il faut être particulièrement attentif à ces, passe, à ces passerelles poétiques. En tout cas, nous, Richard Martin, on est là, depuis 40 ans on vous suit, on sait que vous n'avez pas changé non plus, donc euh, nous sommes là aussi depuis 40 ans et c'est vrai que je pense que beaucoup de gens vont sortir de l'ombre. Ah, je l'espère. Merci Gérard Chargé. Voilà. Merci, oui. merci de me permettre de, voilà. de remettre donc, quelques pendules à l'heure. Ce ne sera pas coupé. Ça passera tel que... Qu'à cela ne tienne, je n'enlève je, je ouais. rien de ce que j'ai dit. Non, Et non. encore une fois, je renouvelle ma reconnaissance à ceux qui me permettent de rentrer dans, dans, dans cette machine. En tout cas, Richard Martin, merci beaucoup. Et puis on dit, on croise les doigts, eh, mais on y croit. Voilà, merci.